Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est mardi, il est 18h, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Ce soir on a le plaisir de recevoir Nicolas Descotter pour nous présenter son logiciel Adacraft. Nicolas, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Ouais, donc euh, voilà, Donc moi je suis développeur à l'origine, voilà, je suis informaticien, j'ai toujours adoré ça, j'adore créer des choses avec l'informatique. Euh, j'ai fait un long passage euh, dans des sociétés euh, voilà, dans, le, dans le domaine du spatial et toujours avec un côté scientifique. Mais je, mon cœur de métier, c'était, ça reste quand même euh, le développement. Euh, et voilà. Et en parallèle de ça, j'ai aussi euh, euh, monté. Euh, avec d'autres personnes sur Toulouse, une structure qui s'appelle la Compagnie du Code, mmh. euh, qui anime des ateliers euh, pour les enfants, avec euh, un, en partie un, un logiciel qui s'appelle Scratch, mais aussi l'Arduino et, et d'autres trucs comme ça. Enfin, je suis multicasquette, casquette quoi. Enfin, développeur un peu scientifique et aussi un peu dans la vulgarisation, dans l'animation d'ateliers avec les, les enfants. Quoi. Voilà. Ok, super. Et euh, de quoi es-tu venu... Es venu nous parler ce soir de... Alors, je vais vous parler d'Adacraft, donc c'est... Euh, un logiciel euh, qui est en fait un fork de, de Scratch, donc Scratch qui est euh, l'outil de programmation par bloc a été conçu à destination des, des enfants pour euh, bah, voilà qui créent des choses euh, avec la programmation. Tu as parlé de fork de Scratch Ouais, ça, ça signifie quoi bah, En fait, ça consiste en fait, Scratch C'est un... développé par euh, donc euh, le MIT aux États-Unis et les codes sources sont disponibles il y a plein de gens qui récupèrent les codes sources de, de Scratch et qui le modifient un peu, qui rajoutent des choses. Euh, voilà. et, et donc, bah, moi, je fais partie de ces gens-là. Euh, et donc voilà, c'est vraiment l'esprit euh, open source, quoi. Hein, donc, euh, les sources ouvertes, hein, donc accessibles à tout le monde, et, et avec une optique de pouvoir euh, euh, comprendre comment ça marche, d'une part, hein, et, euh, et éventuellement de réutiliser et, et pour, euh, pour aller plus loin, pour faire d'autres choses, etc. Quoi. Et donc, c'est ça qui, qui donne à Dakraft. Donc voilà. Énorme. Pour vous montrer comment ça marche, la... enfin, je vais commencer par faire un petit, un petit rappel de ce que c'est la programmation par bloc. Donc, sur AdaCraft, ça se présente de cette manière-là. À droite, vous voyez, il y a une étoile, elle est dans la scène, ce qu'on appelle la scène. Et puis là, sur la partie de gauche, il y a un canevas vide, et c'est là où on va créer le programme. Et pour créer le programme, on va prendre des blocs qui sont rangés par catégorie et puis on va aller faire des, du drag and drop pour les mettre ici et puis on va créer notre petit programme. Et donc là, j'ai juste rajouté euh, une petite boucle pour euh, que mon personnage bah, bouge en, faisant, en, en répétant indéfiniment le avancé de 10 pas, bah, en fait, il se met à se déplacer, quoi. donc assez vite, on a un effet. Alors, je vais juste rajouter ce bloc-là ici pour qu'il reste dans la scène, hein, donc il rebondit dès qu'il touche euh, le bord. Hein. Euh, et là, on va, je vais faire en sorte qu'il dessine en même temps quand, quand il se déplace. Ah, yeah. hein. On va le faire aller un peu partout sur l'écran. Donc là, j'ai juste cliqué sur un bloc pour l'exécuter et ça l'a fait tourner. Quoi. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on wow. va, par exemple, changer la couleur du stylo au fur et à mesure. Donc ça fait une sorte de petit arc-en-ciel. Puis, euh, bah, en fait, l'intérêt de ce genre de choses, c'est éventuellement de mettre un peu d'interactivité. Et donc, il y a des blocs qui permettent de réagir, par exemple, euh, au clavier. Donc avec euh, quand la touche espace est pressée, ben, on peut faire quelque chose. Et ce que je vais faire là, moi, c'est juste augmenter un petit peu la taille du stylo. Et donc voilà, tac. Donc voilà, c'est un peu psyché, hein, mais okay. euh, voilà. En, en tout cas, ça montre que voilà, assez vite, on a un, un résultat. Ça montre quelque chose. Il se passe des choses. Et, et, et le code, il est assez expressif. Euh, quand on regarde les blocs, euh, bon, on comprend ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, euh, histoire d'évacuer le sujet tout de suite. Euh... Ah, tu as dit que c'était du code. Pourquoi on parle de no-code, du coup, dans ce... Ah, alors justement, oui, c'est un, un gros, gros sujet. Et la limite entre, entre no-code et code, elle n'est pas toujours très claire. Pour communauté euh, no-code, no quand on parle de ce genre d'outils, euh, pour eux, c'est euh, clairement euh, du no-code. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, hein, ce qu'on manipule, c'est quand même quelque chose qui est très, très proche euh, des langages de programmation traditionnels. Enfin, pour moi, c'est vraiment équivalent. Quoi. La programmation par bloc ou la programmation euh, traditionnelle, c'est la même chose. La différence, c'est qu'avec la programmation traditionnelle, c'est on tape des caractères et on peut faire des erreurs de syntaxe. Là, il n'y en a pas. Voilà. On n'a pas à écrire de lignes de code soi-même. En fait, on en manipule, voilà. mais on ne les tape pas soi-même. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, parmi les choses que j'ai voulu explorer assez vite avec Adacraft, c'est euh, faire des choses visuelles, euh, faire de l'art génératif. comme on dit. Donc, bah, je vais repartir d'un projet vide. Donc là, je vais enlever ce, ce sprite, ce personnage, et je vais en faire un nouveau que je vais dessiner moi-même. Moi, ce que je vais faire, c'est juste un, un cercle euh, d'une couleur. Okay. Donc, je vais ici dans l'outil. Donc, C'est un outil assez classique de dessin, mais avec des fonctionnalités euh, peut-être un peu plus limitées, mais bon, il y a quand même l'essentiel. En fait, euh, il y a une notion de clone dans, dans Scratch, ShadowCraft. Donc là, quand je clique sur ce bloc-là, ah ouais. bah, je crée des clones. Donc là, vous voyez, j'ai créé okay. plusieurs clones. Voilà. Euh, Ce que je vais faire, c'est que quand euh, je crée un nouveau clone, hein, je vais lui demander d'aller n'importe où sur l'écran. Euh, ok, donc quand je clique là, ça fait ça. Donc bah, je peux faire un petit programme, là, maintenant, qui va, euh, qui va faire ça euh, tout seul. Hein. Donc euh, je ne sais pas, par exemple, je vais faire euh, un certain nombre de clones hein, et qui vont aller un peu n'importe où, quoi. Donc je vais commencer avec 30 tac, voilà. Donc là, je commence à faire de, de l'art génératif ah. où je vais générer euh, voilà, un truc avec plein de points. Et du coup, bah là, pour de, mettre un peu de, de variabilité, euh, ce que je peux faire, c'est euh, à chaque fois qu'il y aura un nouveau clone, je vais lui demander de changer la couleur. Euh, et je peux mettre un nombre aléatoire. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent dans l'art génératif, c'est qu'on met de l'aléatoire la, de euh, dans, dans ce qu'on fait. Quoi. Donc là, je change un petit peu la couleur, alors ce n'est pas beaucoup, peut-être que je peux être un peu plus violent. Tac. Voilà. Alors, je trouve que c'est peut-être un peu trop, là. je vais mettre moins 40 et plus 40. Alors ça, vous voyez là, je suis en train de faire, hein, mm -hmm. je code, je vois tout de suite le résultat, j'ajuste. Euh, bah, ça, c'est typique euh, dans l'art génératif. Hein. On se dit, tiens, j'ai une petite idée, je pars hein, et puis je règle mes, mes petits paramètres euh, au fur et à mesure. Voilà, je me dis que bah, ce, ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de changer la taille. Et donc, euh, je vais lui dire d'aller entre 50 et 100% de la taille de départ. OK, et là, voilà, là, ça commence à être pas mal. Hein. Et puis, je vais rajouter un dernier, petit, un dernier petit effet, je vais mettre un effet fantôme pour que, ce soit un peu, pour que les cercles soient un peu transparents et qu'on voit les on les voit se superposer comme ça. Quoi. Je vais en mettre plus peut-être. Bon, voilà. Donc là, j'ai fait mon petit, mon petit code d'art génératif ouais. assez vite, juste en jouant avec les clones de... DadaCraft quoi. Et je vais vous montrer quelques exemples d'autres projets. Et donc là, c'est un projet qui va faire une marche aléatoire et qui va faire un dessin juste tout simplement avec un, un petit de la manière que tout à l'heure il y avait l'étoile qui dessinait. Là, c'est le même principe, mais ça va être dessiné en plus petit et ça va faire voilà, ça fait ce genre de, de, de motifs. Et euh, voilà, je change juste la taille du stylo, je mets une, la couleur noire, je mets de la transparence et après je fais une boucle où euh, le, voilà, le le sprite se, se déplace de manière euh, en changeant de direction de manière aléatoire et puis il avance d'un pas. Donc voilà, c'est juste sur la même idée là de, de, de, de marche aléatoire, hein. ouais. euh, bah, j'ai repris ça et en fait que sur ce projet-là, je crois que j'ai dû faire une dizaine de clones qui, qui vont faire donc 10 trajets aléatoirement et j'ai fait un effet miroir en plus. Donc voilà. Donc, Un rappel des, des choses. Euh... Est-ce que en tu peux fait, expliquer la partie, elle... comment l'aléatoire est, est introduit justement Ouais, je reviens au premier projet euh, que j'ai montré là sur la, les marches aléatoires. En fait, là-dedans, mon code ça démarre là et ça finit là. Et encore, la fin c'est juste pour effacer, on oublie. Donc ça tient vraiment sur une page. Et encore, au début c'est de la configuration. Donc l'algo lui-même, il est juste là. Uh -huh. Et là-dedans, il bah, n'y a que du déterministe. Euh, je vais à l'endroit, je... voilà. Sauf cette partie-là s'orienter et là je mets un nombre aléatoire euh, je prends une direction aléatoire Mais donc c'est voilà, bon. un algo aléatoire quoi. si je comprends bien, c'est sur, un, tu considères qu'il a, qu'on a la possibilité de choisir une direction à 360 degrés ouais. et tu dis, ça prend une direction parmi toutes les directions possibles voilà, tout à fait ouais. et d'ailleurs petit euh, truc marrant et ça aussi dans l'art génératif, ça arrive souvent, c'est qu'il y a des fois des effets un peu, un peu surprenants quoi. Mm -hmm. Euh, et en fait euh, pour ça je vais modifier un peu ce code euh, je vais rajouter ça je vais relancer l'algo et voilà ce que ça fait donc là si je laisse tourner comme ça, voilà ce que ça fait donc euh, à, à force ça va remplir euh, l'espace euh, euh, et de manière complètement euh, aléatoire normalement quoi. Euh, sauf que la première fois que j'avais codé ça j'avais pas mis moins "-179", j'avais mis moins "-180", parce que bon on va de moins "-180", à plus 180 et en faisant ça, ben, j'avais lancé mon algo et euh, je ne sais pas si ça va le faire là, mais en tout cas, euh, j'ai laissé tourner très, très, très longtemps et je voyais que tout restait en bas. En bas, là, on, on, on commence à bien le voir. Il ne va pas souvent en haut. Et ben, En fait, c'est juste que euh, euh, moins 180 et 180, c'est la même valeur, en fait, mm -hmm. suivant les angles. D'accord Donc, euh, moins 180 et 180, c'est en bas. Et il y a deux fois plus de chances d'aller en bas que n'importe quelle autre direction. Et rien que ça... C'est un effet de, de ce genre-là. Il y a un terme pour parler de ça, des, des choses qui, qui qui sont imprévues, qui arrivent, et on se dit « ah, c'est cool, je veux le garder ». C'est la sérendipité, c'est un truc qui est, voilà, c'est le terme pour parler de ça. Et euh, en art génératif, ça, ça arrive tout le temps. Là, j'ai juste une page que moi, je trouve assez sympa sur l'art génératif. C'est « Generative Design hein. ». C'est un bouquin à l'origine, et euh, il y a plein d'exemples de choses qu'on peut faire. Et bien sûr, bah, là, il y a la marche aléatoire, là, on voit… Va... Et là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est euh, ce qu'on appelle euh, des outils aléatoires euh, différents qui permettent de, de, de faire des, des choses euh, un peu plus organiques, un peu plus réalistes. Quoi. Et en particulier, un truc qui s'appelle le bruit de Perlin qu'on qu voit ici, qui a certaines propriétés qui sont intéressantes et qui permettent en particulier de faire des choses comme on voit ici, là. Ce, ce truc au milieu là, le, ouais. le carré avec des sortes de cheveux, etc. Et donc, bah, je vais vous montrer euh, dans, dans craft euh, j'ai refait ce, ce genre de choses avec du bruit de perlin. Euh, c'est un outil que moi j'ai rajouté euh, dans craft Donc, on retrouve ce truc là. Moi, bon, c'est juste une autre manière de tirer un nombre aléatoire en fait. Donc là, bah, si je, je lance le projet, voilà ce que ça fait. D'accord Toujours avec le même principe hein, qu'on a. Le, notre petit euh, le sprite qui va dessiner. Quoi. Mais il va dessiner suivant des règles qui sont euh, guidées par le bruit de Perlin. Pour essayer de vous expliquer, vous faire sentir un petit peu euh, ce qui se passe avec ce bruit de Perlin, je vais juste euh, enlever ce bloc. Euh, et là, je reviens ici. Tac. Donc là, je vais effacer, je crois que c'est avec la touche espace, et je vais créer un clone. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien là. Euh, est-ce que vous voyez les traits qui, qui apparaissent Comment ça les voir Donc, en fait, chaque fois que je clique, il y a un trait qui apparaît. Et le principe du, du, de, ce, de ce petit algorithme, c'est que je tire au hasard une position euh, sur l'écran. Et là, mon petit traceur, il va, il va démarrer à cet endroit-là. Mais la direction qu'il va suivre, elle est donnée par le bruit de Perlin. D'accord Donc, chaque fois qu'il tombera ici, il prendra la direction... Euh, il prendra toujours la même direction. Et, donc, et après, du coup, il va toujours suivre le même chemin s'il si retombe sur ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet effet d'accumulation, où là, j'en rajoute plein, et il y a plein de traceurs, et ils arrivent n'importe où, mais à un moment donné, ils vont rejoindre une sorte de fleuve, si on peut dire. Effectivement, moi, je vois tout de suite une application de cet outil à générer des cartes et générer des choses. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des rivières à générer sur une carte, mais... Ça, ça peut être ah. utilisé pour ce genre de choses, j'imagine. Eh ben justement, ouais, c'est beaucoup utilisé dans les, dans les jeux vidéo. Euh, deux autres exemples. Là, c'est la même chose, mais en même temps, on utilise un, un changement de couleur mm -hmm. euh, suivant l'endroit où on démarre. Et un dernier, ouais. toujours avec le bruit de Perlin, mais pour ajouter un côté dynamique et un côté un peu physique. Ça fait ce genre de choses. Hein. Ah et oui, donc... Oui. Euh, donc, voilà. donc là, euh, on voit que ça bouge en même temps, parce que euh, j'ai rajouté une dimension au bruit de Perlin. C'est pas seulement dans l'espace, mais il y a aussi dans le temps. Et donc, mmh. ça permet de faire des choses comme ça qui sont très très organiques. Quoi. Et donc là, l'algo, euh, je ne sais plus comment il est, mais il n'est pas beaucoup plus compliqué. Hein. Euh, c'est euh, exactement la même chose que tout à l'heure, mais le s'orienter, au lieu de prendre que les coordonnées, il prend aussi le chronomètre euh, comme paramètre, c'est tout. C'est la seule différence. Donc, euh, voilà, assez vite, on a, on a quelque chose d'assez sympa. Je vais, je, vais, je vais vous montrer, là, je vais faire un projet à partir de zéro euh, pour vous montrer comment on peut faire un peu de vulgarisation euh, scientifique avec ce, ce genre d'outil. Alors, donc là, l'idée, c'est bah, on va faire un petit projet où on va créer euh, des cellules hein, et qui vont se séparer en deux. Euh, voilà. Donc, première étape, bah, il faut se faire une cellule. Hein. Donc là, je vais juste vous montrer le dessin, là, pour vous montrer qu'on bah, peut faire ce genre de choses. Donc, okay, je mets comme ça. Pour le fond, je vais mettre... Un rectangle bleu pour qu'on voit les petites taches jaunes dessus. Euh, voilà, on va faire ça. OK. Ce qu'on va faire pour faire une, le côté animation, on va créer plusieurs dessins de la cellule au, au fur et à mesure de, de son évolution. De, elle va s'étendre et puis se diviser ah ouais. en deux. Et Ici, je vais faire dupliquer. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le déformer un petit peu. Donc voilà, on peut faire ce genre oui. de oui. choses. Oui, ça plus facile, et agrandir comme ça, ouais. alors peut-être qu'il faut échanger ça ici, là, tac. Donc voilà, avec l'outil de dessin, bah, on va pouvoir faire euh, différentes étapes de la division cellulaire. Quoi. Donc là, j'ai préparé un projet déjà avec les, le dessin des cellules. Voilà les différents, les différents costumes qui vont faire la division cellulaire. Ouais. Donc voilà. Donc là, premier truc à faire, bah, on, va, on va faire une animation pour voir la division cellulaire. Donc euh, bah, là, je vais faire quand la touche espace est pressée, et je vais le répéter indéfiniment. Il ça dans les lapins crétins, costume suivant. Voilà, donc, donc là, on voit ma petite cellule qui, ouais. qui se divise peut-être un peu vite. Là, c'est peut-être un peu lent. Donc, pareil, hein, toujours pareil, on, on, on joue sur les réglages. Donc, peut-être 0, hein, c'est bien. Bah, une fois que je suis arrivé à la fin de ma petite animation, bah, ce que je peux faire, c'est créer euh, deux autres cellules. Mm -hmm. Et donc là, on va réussir l'outil qu'on qu a utilisé pour l'art génératif qui est de créer des clones. Donc je vais créer deux clones, il faut que j'ai fini ma petite animation. Quoi. Et voilà, donc là j'ai créé mes clones. Tac. Bon, sauf que au niveau animation, c'est pas encore tout à fait ça. Ouais. Après, il faut les positionner au bon endroit, il faut les tourner peut-être, mais ok. Et ouais. Ok, donc ça c'est bon. Euh, maintenant, le truc... Euh c'est que quand j'ai ça en fait j'ai envie de le répéter ça je vais faire un bloc personnalisé donc ça c'est aussi un nouveau truc donc je vais pouvoir mettre un ensemble de blocs dans un autre bloc et va faire voilà et pour lui appeler plusieurs fois là. donc on va faire ça donc là j'ai mon truc de division cellulaire donc si je veux faire ça ici en fait ce que je vais faire c'est et c'est là où ça risque de partir en live mais Ouais, je sais plus trop ce que ça va faire. Voilà. Le mieux, c'est d'essayer. Exactement. Voilà. Bon ben bah, ça y est. Ça y est, j'ai mon algo de division cellulaire. Tu parlais d'orientation tout à l'heure, justement pour que ça ne se mette pas tout au même endroit. Euh, je vais mettre une orientation euh, aléatoire. Quand je commence, je fais ça. Ah yes donc je supprime le clone une fois qu'il s'est divisé. Oui, compris. Ah oui. Yes. Et là, et là, c'est parti. Là. Il faut, avec ce genre de choses, comme c'est exponentiel, il faut faire un peu attention à, à ça. Et donc, il faut éviter qu'il y en ait trop. Pour faire la division, je vais le faire seulement si euh, il n'y a pas trop de monde. D'accord. Alors si. Donc c'est plutôt ça je vais m'arrêter à, à, à, à 200, je mets une limite à 200 sur le nombre de clones parce que j'ai un, un bloc donc ça c'est un truc qui a été rajouté dans Adacraft il n'y a pas si longtemps que ça et qui permet de savoir à quel nombre de clones on est et là je dis euh, je fais la division cellulaire seulement si actuellement à ce moment-là il y a moins de 200 clones. D'accord. Et donc voilà, ben, je montre le résultat, donc là on voit les cellules ici euh, à droite qui se divisent et on voit la courbe du nombre de cellules au cours du temps. Euh, plutôt que d'avoir une limite à 200 cl euh, clones que j'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait on en avait plus que 200 à la fin, j'ai mis de la nourriture, chaque fois qu'une cellule se divise, elle mange une unité de nourriture et donc euh, quand il n'y a plus de nourriture, elles arrêteront, elles arrêteront de se diviser. Quoi. Donc voilà, et puis j'ai fait des petites animations pour pas qu'elles soient toutes amassées au même endroit en les faisant se déplacer euh, voilà, de manière un peu aléatoire. Et au bout d'un certain temps, elles, elles, les cellules meurent. Euh, donc je sais pas, j'ai mis euh, entre 25 et 30 secondes et, et la population rediminue. Et donc voilà, et donc là je fais pause. Et donc ça permet de voir une courbe, une courbe d'évolution euh, d'une population de cellules dans, le, dans un contexte de division cellulaire avec les règles que moi j'ai codées euh, dans cette simulation-là. Et, euh, et donc, voilà, c'est ce Adacraft permet de, de pratiquer ces choses-là et donne tous les outils pour facilement le faire. Après, -y. il y a encore pas mal de choses que je n'ai pas présentées, donc je vais juste les citer comme ça. Okay. Euh, donc, si j'ai parlé d'intelligence artificielle, de de microbits donc euh, les cartes physiques euh, il y a un peu de communication au réseau avec euh, des, on peut faire des requêtes HTTP euh, pour récupérer des API par exemple et puis ré récupérer le résultat et en faire quelque chose il y a aussi une, une extension qui se branche sur un, un outil qui s'appelle Croquette enfin euh, c'est un service euh, qui s'appelle croquette.io, qui permet de créer des, des expériences multi-utilisateurs, multi-joueurs. Euh, multi euh, donc voilà, il y a des, des, des trucs comme ça en plus. Quoi. Donc c'est des choses que moi je rajoute, ou que d'autres personnes rajoutent. Hein. Si on a qui sont motivés, n'hésitez pas à contacter moi, et puis on peut voir ce qu'on peut faire. Et bah parfait, le message, le message est passé. Merci, merci beaucoup Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve mardi prochain à 18h au pire.